L'invité de France Bleu, Béarn, Bigorre et Jean-Paul Mattei, puisque la réforme des retraites, on en parle encore ce matin avec vous. Vous êtes député des Pyrénées-Atlantiques et président du groupe Modem à l'Assemblée Nationale. Et vous répondez aux questions de Mathias Kerr. Bonjour Jean-Paul Mattei. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur France Bleu, Béarn, Bigorre. La discussion parlementaire s'annonce tendue sur le sujet des retraites. Parce que les clivages sont là, hein, il faut le reconnaître. Quelle est votre position sur le sujet Est-ce que vous allez voter ce texte en l'état, sans réserve alors, euh, nous avons déjà... D'abord, on a eu un, un temps de concertation qu'on avait souhaité avec François Bayrou et on est assez satisfait de, de la méthode, euh, puisqu'on s'est laissé du temps. Je vous rappelle que le texte devait être adopté... au euh, risquait d'être adopté dans le cadre d'un PDFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale à travers quelques amendements, donc euh, on est satisfait qu'on ait une vraie réforme euh, des retraites. Euh, nous allons, euh, le groupe va voter euh, ce texte, on aimerait toutefois euh, l'améliorer un petit peu euh, sur différents sujets, euh, notamment on souhaite qu'il y ait une clause de revoyure en 2027, c'est-à-dire qu'on puisse faire un point euh, de la réforme euh, pour voir si effectivement les équilibres sont respectés, euh, s'il n'y a pas des, des effets de bord qui peuvent être euh, négatifs. Mais euh, nous pensons que cette réforme est nécessaire pour équilibrer ce régime de retraite par répartition, qui est le fondement un peu de notre pacte social dans notre pays. Et euh, donc, globalement, le texte nous va bien. On a quelques ajustements euh, à apporter. On espère bien que d'ici le 23 janvier, date de présentation du texte au Conseil des ministres, mmh. il sera... Alors justement, Jean-Paul Mattei, à la veille de cette mobilisation hein, dans la rue, demain, est-ce que vous comprenez tout de même l'inquiétude de certains Français à qui on dit aujourd'hui, vous devez travailler plus longtemps Ça peut être pénible aussi, hein, très lourd de conséquences. Oui, c'est vrai. Moi, j'entends je, je, ce que l'on peut dire. Toutefois, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, notre système de, de, de retraite par répartition peut être en danger quant à son financement. Donc nous, on fait une réforme qui n'est pas forcément agréable, mais qui est nécessaire, qui vient un petit peu, euh, on va dire, aggraver le dispositif Touraine, c'est-à-dire euh, lancer la réforme qui serait en place, et qui fait qu'effectivement, pour certains, on sera obligé de cotiser un peu plus, et donc ça aura un effet négatif. Mais je rappelle quand même qu'il y a une réforme qui permet aussi de relever les, les petites retraites, puisque globalement, beaucoup de petites retraites, avec des euh, trimestres validés euh, cotisés, pardon, seront relevés puisqu'on aura des retraites à 1200 euros et qui concernera les nouveaux entrants, mais aussi ce qu'on appelle le stock, qui prendra en compte les retraités actuels. Hum. Est-ce que vous imaginez que sur ce texte, euh, un passage en force du gouvernement soit possible L'utilisation par exemple du fameux 49.3, est-ce que ce serait souhaitable pour un texte d'un tel enjeu non, je pense que ça serait pas souhaitable. On essaie d'obtenir des discussions, des, des, je dirais, bon, avec euh, nos collègues DLR. Certains vont voter euh, certainement cette réforme. Mmh. Donc, La majorité euh, semble assez large finalement mmh. Comment le, le nombre de voix semble assez large pour faire passer ce texte, 149.3 selon vous oui, moi je pense qu'on qu peut y arriver. Moi ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas une majorité un peu plus large sur une réforme qui peut, qui peut être juste, me semble-t-il. Alors je sais ce qui bloque notamment pour la CFDT, c'est l'âge de 64 ans euh, pour 2030. Mais euh, franchement, euh, il me semble que ce test est équilibré, notamment aussi pour euh, les carrières longues et euh, les carrières euh, pénibles. Donc euh, alors, il y a beaucoup d'avancées quand même dans ce texte. Hein, mais fondamentalement, il faut l'assumer, c'est un texte qui est nécessaire et utile pour équilibrer nos régimes de retraite. Il est difficile à assumer, justement, devant les Français, ou dans votre circonscription à vous, par exemple, dans les pyrénées Atlantiques Non, non, non, euh, euh, même si ça n'avait pas été le thème central de, de ma campagne, euh, moi, je, je pense qu'en responsabilité, il faut qu'on puisse équilibrer ces régimes. C'est facile hein, de dire, on continue comme avant, les régimes ne sont pas équilibrés, plus 33 milliards, on aura un gros déficit, je rappelle que euh, en 2020, deux actifs pour un retraité, en 2035, ça sera 1,5 actifs pour un retraité. On a un problème d'équilibre financier évident. Si on veut conserver, mais ça me semble utile, vraiment et nécessaire, ce régime par répartition. Merci beaucoup Jean-Paul Mathieu.